J'suis mute j'étais mute ah oui j'étais mute ok problème technique oui salut si... sinon euh, si je peux pas comme d'habitude c'est parce que je suis un peu mal hein. je suis un peu malade j'ai mal à la gorge Et on est dans le mois d'Halloween hein. du coup on doit faire peur aux gens AFK. Je suis à FK. Je ne suis plus à FK. Oh, si je suis. Ah, on est tous malades, même lui, elle est malade. C'est pour ça qu'elle vient plus, pour l'instant. Ah j'ai mon nez qui coule en plus. Là, t'es... Là, là. Ah Il <rire> <rire> faut pas me prendre pour un racon. C'est à peu près la jouer, là. J'ai dit à peu près. Toc. Toc. Allez, venez monsieur. monsieur, monsieur, votre prescription médicale c'est une chirurgie. Vous avez besoin d'une chirurgie. Je vais, je vais ouvrir votre ventre en deux et je vais régler votre problème de cœur. Oh Compris Merde. <rire> la hache. C'est la hache qui est là. Il est parti par là. Il est parti par là. Il est parti par là. Il est là. <rire> Merci les corbeaux amicales. Mmh. Eh, eh. Nope. Oh lui Ah, mon casque. Oh, je sais pas, peut-être. Ou peut-être pas, vu qu'il reste deux générateurs. Il est où Je cherche ma proie. Ma proie s'est échappée. Ce générateur est fait. Ah non, je pense que je tue personne au final. Attends, j'en suis, suis une hache au hasard. On va voir si ça fait comme les chanceux là. Oh, ce générateur est en train de se faire Non Tu vas à Tomahawk Tiens, un Tomahawk Oh À la le Tomahawk Attends, elle est partie de l'autre côté. Ah, qu'on il l'avait pas vu. Oh, oh, oh. Mais ils sont deux. Attends. Ils étaient, ils étaient deux. Na na na na na moins nah. ah, je vais réussir na moins C'est ma première game pour mon excuse. Ah, c'est la meilleure excuse que je peux donner, c'est ma première game. En même temps, quand c'est ta, ta première game, généralement, tu ne débrouilles pas trop. Hein. Est-ce que je suis bon joueur et je laisse partir ou euh, je les tue? Vas-y. Je suis gentil. Vas-y. Vas-y. Je suis gentil hein. Vas-y <rire> Je suis trop gentil, ils ont réussi à s'échapper. Ils ont réussi à ouvrir les portes, du coup je les ai laissés s'échapper. J'ai je... à... un bon cœur. Je peux donner aussi une deuxième raison pourquoi je suis nul. Ce perso j'ai quasi jamais joué. Contrairement à Ghostface. Ghostface c'est lui que je jouais tout le temps. Ah j'ai mal à la gorge. Normalement je devais faire un live plus tôt sur Fallout enfin, 76 mais je l'ai pas fait au final. on retente avec elle. Attends. Regarde. Niveau 46 avec Ghostface. 50, c'est de max. J'ai travaillé avec Ghostface on peut dire. Sur F9.1 Euh... Il y, a, il y a pire, la, la dernière nuit. Ah bah non, bah ouais, bah c'est les 5 ouais. Mais la, derni, la vraiment dernière nuit c'est la custom. La 6. Non la 7. Non, il y a 6 nuits de base ou il y a 7 nuits Avec la custom. Je sais même plus. Dans mes souvenirs il y a 7 nuits. Je de me rappeler. Je me disais bien qu'on avait 7. Et dans la 7, il y a un en faisant une date. Je sais même plus c'est quoi la date. C'était quoi 1900 quelque chose 83 Non, c est... C est... La date de sortie. Non, c'était... Ouais peut-être. Attends, la date sortie. Attends, on va... je vais appeler mon meilleur ami Google. Hein. Date... Ah. J'ai oublié euh, un espace entre 9 et 1. Euh... Bien sûr ça marque pas. Bon ça commence du coup je, je regarderai plus tard. Merde c'est C'est là. Je suis à pigeon car j'ai acheté les gadgets... Ah Je suis pied nu Hein ah, Les piétichistes les, les piétichistes Les piétichistes Vous aimez les groupes à Narsal Toc toc Alors <rire> oh eh, eh, eh. Faut s'acheter un cerveau madame Attends Elle est vraiment descendue là Quelque chose me dit qu'elle l'air à rentrer c'est pas possible. Coucou. Non je vraiment paumé. Ouais moi bah, je vraiment paumé. Oh je suis plus con. Léa serait là, m'aurait engueulé juste parce que j'ai dit que j'étais con. Mais ouais, ça j'avais déjà vu. Ça. Je te vois ah. Bah elle aussi parce qu'elle était collée à la fenêtre. <rire> Moi et elle, on doit s'acheter un cerveau. Je sais que ça peut pas passer, du coup c'est un troll. Non Mais j'étais loin de la palette, j'étais loin de la palette Je me suis pris par télékinésie. Pourquoi le jouer mon perso Ah non, ok, c'est pas, pas mon perso. Faut qu'elle s'achète, à... t'as vu c'est elle qui s'achète à sa un hein. cerveau. Généralement c'est gratuit quand on est comme ça. Hein. Je sais, je sais qui est là. Je sais qui est là, quelque part. Totem. Totem qui est en train d'être fait. Salut ah, de jeu... Il y a plusieurs sortes de, joui de jouissements. Hein. Il, y a le... il y a le jouissement de douleur et il y a le jouissement euh, de plaisir. Bon, tu, sais, tu, sais, tu sais très bien euh, ce que c'est le jouissement de plaisir. Hein. On reprend des haches. Des haches Des âges... Des haches des haches ou des tomahawks comme on préfère voilà t'es au courant que t'es au courant que elle au courant que c'est la plus nulle d'entre eux Avant de juger essayez de viser avec ça. <rire> Bonjour Madame, si vous tournez ici, je vais finir par vous avoir. Voilà, je vous avais prévenu. Et là, petite, je peux pas dire que je l'ai pas prévenu hein. Allez, on accroche le gibier. Tu sonnes comme une sirène, madame. Arrête de crier aussi fort, tu me pètes les oreilles à chaque fois. Oh oh oh oh oh. Bonjour monsieur. OK. OK. Technique de pro. Ne pas montrer ses yeux parce que les yeux on les voit rouges. qu'on avait des spots à la place des yeux. Oh, bonjour Vous vous appelez comment Roger Il est où Allez on danse. Na, na, na, na, na, na. Monsieur, monsieur, monsieur, laisse laissez-moi expliquer quelque chose. Vous allez rencontrer ma âge, ce que vous voulez ou non, Et... Ça fait longtemps que je n'ai pas... pas joué. Ça J'ai jamais joué la chasseuse, ma quasi. J'ai vu la trappe, ok Et en regardant ton com, faut si je l'ai perdu Bah en fait, je déjà perdu jeu avant, mais bon. Ah, non Ah, ah, ah je, je veux mon Nope. Il veut vraiment me faire manger cette palette. Hein. Merde. Faut que j'en. Eh bah j'en ai plus. Du coup je pourrais pas faire ma technique. <rire> attends, attends, attends. Je t'ai vu un hein, mec. Je l'ai vu. Je t'ai vu le mec. Oh, oh Oh Oh Oh Oh Oh Continue, continue, continue, continue à coup Continue à coup Voilà. Mais tant tu resteras à terre No, no, no On essaie de sortir... Non, non, non. Hé hé hé hé hé. le Il s'est fait enculer. Ouais, t'inquiète, c'est... DBD, t'inquiète. Oh, T'as eu quelle heure. 21h. Ah bah je peux regarder son PC, il est bientôt 22h. Ah. Attends j'ai eu qui T'as vu ils... T'as vu ils font le malin, ils font les malins. Mais mais en vrai... Ils devraient pas. Il s'est fait karma mec. Le mec était à 5 cm de, de la trappe. Attends, je suis en train de réfléchir à qui je pourrais jouer maintenant en tueur. Pour voir si je serais bon avec. Freddy Krueger, je l'ai jamais utilisé. sa console ou son PC, je crois qu'il était PC. Bah que c'est crossplay. Tu connais le démon Gorgon ou pas Vas-y j'ai jouer. Merde non, c'est pas ça que je voulais. Non, retire. Comment on retire Rapidus, ouais, ouais, Alors, <susseur> tout chronomètre d'effet d'épuisement que... et euh, leur mise Pendant euh, qu'un survivant répare un générateur après avoir terminé la réparation d'un survivant. Sauf l'effet de statut épuisement pendant 3 secondes. Euh, oh, pardon. <susseur> Après avoir... Oh, Après avoir ramassé un survivant, tous les générateurs ne sont répa... non réparés par un survivant, sont bloqués par l'entité et ne peut être réparé que les 16 prochaines secondes. Les générateurs affectés sont entourés d'une aura blanche. Bah bon, je vais le tenter hein. Cet homme je être une grosse merde mais c'est qu'un détail. Il y a une belle bouche hein. Il y a tellement une belle bouche que j'ai envie de manger de dedans. Non, quand même pas. Je t'ai déjà dit, il, y a, il, y a, il va avoir Springtrap spring dedans. Springtrap euh, et son fils, je crois. C'est son fils qui avait une arde dans lui. Hein. Je sais plus. Il... Des chouchichons Je sais pas si t'as déjà vu le TikTok. Euh, mais ça j'ai fait du saucisson. Je, je coupe du saucisson. Non, tu n'auras pas de saucisson Le saucisson, c'est que pour moi <rire> Je sais pas si t'as déjà vu... Regarde, quand il y a une petite planète comme ça, là, à côté... Euh, euh, à côté de leur pseudo, c y a une petite planète, ça veut dire qu'ils sont sur PC. 5 Moi ça me dit 2. Oh. Voilà, moi ça me dit toujours 2. Attends, je vais voir euh, directement sur Twitch. Up, uh, astral and co. J'ai oublié de tirer, bon tant pis, je, je te fais confiance. <rire> Parce que moi ça me dit 2 euh, sur la Play et 2 hein, sur Twitch euh, Studio du coup. Oui pour regarder combien il y a de spectateurs et tout je suis obligé de, de faire l'écran bleu. Hein. Un jour je serai le meilleur joueur. J'affronterai tous les défis. Alors. Non, non, non, je, calme. je sais pas du tout jouer du coup, pour ma défense. C'est ma défense, je sais pas du tout jouer. Est-ce que c'est une bonne excuse de ne pas savoir jouer un perso Hop Il y aussi le mec. Hey une excuse donc ça marche mais généralement quand c'est la première fois que je joue un perso je suis moins avec du coup mais toc toc où êtes-vous madame bonjour je voudrais un café s'il vous plaît j'aime pas le café mais je voudrais un café quand même mais je t'entends pleurer t'es où rentrer en moi <rire> faudrait trop que je te montre le memento et memento c'est une manière de tuer oh je t'ai vu toi et hey, je t'ai vu je crois pas que je t'ai pas vu ah par contre là je t'ai perdu là j'avoue je t'ai perdu ah non je t'ai pas perdu désolé désolé de faire un faux espoir mais je t'ai pas perdu Désolé, je voulais savoir si les pizzas étaient prêtes. <rire> Il y a quelqu'un qui essaie de m'affoguer, <rire> Bonjour Oh merde oh. Bah. bah, bah, bah, tant pis. Ah, je voulais le reposer, mais bon. Il s'est libéré avant. Hey. Mais je veux juste savoir si les pizzas sont prêtes. Dites-moi si les pizzas sont prêtes. T'as la rêve quoi Juste pour savoir si t'as la rêve. Oh, il me saoule. Hey. toc, C'est toc. moi, c'était les particules de Minecraft Aouh, bon. ça fait mal de ne pas aller dans la gueule. C'est ça, ça fait mal une palette dans la gueule. Ça fait très mal une palette dans la gueule. Maintenant tu vas souffrir pour avoir fait ça Hey ah. J'ai toujours pas placé un deuxième portail, hein. si jamais... Et si jamais à est parce qu'elle plus tourner autour de la palette qu'elle a fait tomber, mais bon. Change de cible. Donc quoi? Et où? <rire> Elle est où? <rire> T'as la tête toute bleue. Attends. Ah bon, je, je, je reçois tous les jours. Stop it tout ça Stop it Bon. Ah le petit lapin qui courait dans l'herbe. Bonjour madame. Tourner les manèges <rire> J'en ai marre de... J'en ai marre de... Et tu sais à Milabo sur Youtube je fais une pièce reveal Si tu veux savoir Au oh, Milabo sur Youtube Ça va être long Mais au Milabo Bon me la Bonjour. Bonjour. Ah j'ai presque eu. J'ai dit le son du jeu est fort Je sais pas Mais en tout cas j'ai dit au Milimbo je fais une fesse reveal En gros euh. Je balle ma tête Bah sur, sur Youtube. je vais baisser le son après hein. Il faut te que je vais baisser le son après parce que ça me pète les oreilles. Mais non. Je peux cours. Dis moi pas qu'elle a le truc. Non. Oui je sais Tu sais qu'il y en a qui la traitent sur ces euh, vidéos Bah qui dit euh. Bah, en vrai elle euh, trouve ça marrant ouais tu... Attends il faut que je te il faut que je te raconte Et un mec qui quand Hmm. Tu vois sur une de ces vidéos il y avait des commentaires méchants. Et je, je commence à dire ta gueule au mec. Et le, le mec il m'a dit... Je veux, pas, je veux pas savoir ton avis, euh, sale con. Il a dit con. Il a dit con, je suis un mec. Y a pas petit problème là. <rire> en, en gros, c'est comme si qu'il croyait que j'étais une meuf, quoi. En gros, non, pas canne, conne. conne. C'était facile à savoir en vrai. Ah ça faute si Fauti c'est plutôt un nom de mec non Qu'est-ce <rire> qui s'est passé Coucou On va voir la petite démon Gorgon J'ai prise alors, alors on a plus de lampe torche Ou alors on a plus de lampe torche Coucou Je l'ai vu le mec, ah, t'inquiète pas, je l'ai vu, mais faut que ça meuf et la meuf elle a disparu, du coup le mec, je vais le faire. Et j'ai fait une upgrade, c'est bon. Hein. je vais au moins tuer quelqu'un. Papi, viens là papi. Non, tu m'auras pas papi. Non, tu, tu m'auras pas papi. Non, non, non, non. Nope. Il faut un sacrifice. faut un sacré suisse! Il ah. est Putain! Il l'a pas eu! Il l'a pas eu! Bah oui, papier court vite! Hein. C'est un ancien militaire, papier court vite! <rire> ouais. Il Y'a de belles dents! Hein. C'était amusant. Bah c'est fr frustrant quand t'es un tueur et que t'arrives pas à tuer, mais bon... Oui, c'est amusant. <rire> J'étais un noobie avec euh, de mon gorgon, c'est pas ma faute. Un noobie. Je suis un noobie. Et Léa elle a monté en abo Oui, un petit coup de brossador... Une, brosse à dents. <rire> une brosse à dents de démon Une brosse à, une brosse à, dents à place des, des poils, c'est des flammes <rire> ou, le, ou du sang, à place du dentifrice Mais oui Il en même pas faire de pub oh. Attends, je vais voir combien il y a d'abos maintenant, tout de suite. Sur les 344 abonnements que j'ai J'en ai tellement que ça galère à charger. Alors... D'ailleurs, la a posté une vidéo. Ah non. Oh ah là, c'est sympa. un beau. De quoi Comment ça se fait Ah oui, je voulais blesser ça, Oh, Dieu Oh, c'est pas là. Un faute ci de quoi comment ça se fait Jamais sur, euh, sur Twitch c'est marqué... Sur les tags de Twitch c'est marqué stratégie. Heureusement qu'il faut de la stratégie. Hein. Vas-y démon gorgon est prêt. Ah. ah je crois que c'est des quatre jumelles. Je sais pas comment on appelle ça des. Comment on appelle quatre euh, jumelles Quatre triplés, voilà, c'est des quadriplés. Ils sont sacro en plus, ça. ça fait flipper non non non non c'est des abonnés euh, comme ça là si je peux te le dire parce que c'est moi qui a son et moi qui a fait son email et du coup je vois euh, c'est qui mais non elle les a eu c'est le gars qui perce bien en fait et elle a une vidéo qui a, qui, a, qui a fait de 20 000 je crois 20 000 vues attends attends je vais voir 1000 oh, je suis jaloux de Cinquante mille Sa vidéo elle a fait cinquante mille Mais gros je vais me mettre au gacha Ah oui, d'ailleurs j'ai fait une chaîne gacha. J'ai créé ma chaîne gacha. Est-ce que j'ai commencé J'ai la flemme de la commencer <rire> Moi, ma meilleure vidéo, c'est le premier euh, FNF versus Imposteur. Elle a fait 200 ou 300 vues. Attends, je, si tu veux, je vais check. YouTube Studio. De toute façon, avec YouTube, il faut être patient. Si t'es pas fa... patient, tu vas jamais réussir en fait. Regarde, il euh, y a pas longtemps j'ai eu des abonnés. Pourquoi ça met les musiques de Michael Myers que... Bon, je, reg je regarderai après comme elle a fait de vue maintenant, mais normalement elle a fait une centaine de vues. Je crois que je vais... Bon aussi comme ça je ferai ma pub <rire> Je ferai ma pub de ma chaîne principale Tu sais de base je devais me faire une chaîne pour la musique, une chaîne pour euh, le Roblox, une chaîne pour euh, le gaming et une chaîne pour euh, Gacha. Et au final j'ai fait une chaîne commune avec le gaming et la musique et, et, et Roblox aussi. Et le deuxième c'est Gacha du coup. Attends je vois pas le retour du coup que j'ai activé Youtube. D'ailleurs, j'ai une musique à poster, au passage. Ouais. J'ai eu littéralement la flemme. Hein. Là, c'était pas la flemme qui, qui venait à moi, c'est moi qui venais à la flemme, euh, carrément. On me la fait pas plusieurs fois, celle-là. On me la fait pas plusieurs fois, celle-là. On me la fait pas plusieurs fois, celle-là, ma madame. Madame. Come here Come here Hein Boom Cha kalacha <laughs> Tu crois qu'elle va réussir à euh, me semer ou pas <laughs> Non non, c'est à partir de la mi labo quand, on commence, à la thune, quand on commence à avoir la thune Mais elle fait pas ça pour la tunnel. Moi non plus je fais pas ça pour la thune moi. Ah mais moi je lâche, je lâche pas ma cible Et Moi je, je, je suis un animal sauvage, j'ai je, je, je, une cible je, je la suis, je la suis, je la suis Et le premier gacha que je veux faire c'est un gacha FNF en fait si tu veux savoir, c'est la musique de Tabi euh, en mode euh, en mode gacha. Ah, je, le, je me le suis pris celui-là. Ah. Ah. Oh, T'imagines la fnaf avec des, euh, des mons c'est à la place des, des animatroniques, c'est des démons, des démons gorgons <rire> Différents, chacun. Bon. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Eh, eh, eh. La magie opère. Regarde. Hop Ah c'est fait libérer. Hop Je viens là. Bonjour Vous avez demandé quelque chose Ah bah bonne nuit alors De toute façon le live est bientôt fini. T'inquiète. T'auras rien manqué et si tu veux vraiment finir le live... Euh... Je, la, je la mettrai dans, euh, sur Youtube. Ils aiment ce passage Hey, hey, hey, hey, you, you, hey, hey, hey, hey. Je vais t'apprendre quelque chose. Viens là, viens là. Je vais t'apprendre la politesse. Je suis un démon. Ad un démon, tu dois respecter les démons. Madame, vous devez respecter les démons. Et je te fous de ma gueule. je vais pas te laisser. Oh toi je vais pas te laisser. Eh hey, hey, eh hey, tu viens, tu viens. Eh eh eh eh, je t'ai paumé. Je vais pas te laisser, je t'ai paumé. Euh. Oh oh madame Madame Madame, madame. Je joue. Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. T'as pas sorti la clé. Attends. On se joue pas de moi. C'est moi qui joue de vous. Allez Allez-y Allez-y Allez-y Allez-y, oust Je leur d'y aller, je leur fais ça pour y'a qui, qui vont. Et ils y vont pas. Oh les dents les plus blanches au monde. c'est mmh. mmh, ces dents elles sont magnifiques. Ah, bon bah c'est tout pour ce live. Hein. J'espère que ça vous a, a plu, comme d'habitude. Et sur ce site astrafooty. Alias. Astralenko. Alias. Ah. Astral Gacha parce que euh, Astral c'est ma chaîne, chaîne secondaire de Gacha Sur ce c'était C'était moi <rire> Ciao